je vais identifier à quel moment de la journée j'ai tendance à prendre ce sucre dans ce café. Euh, je suis angoissé. C'est une habitude où dès que je m'assois dans le canapé, où je m'assois à mon bureau d'ordinateur, au bureau, euh, j'ai l'habitude d'aller à la machine à café et de passer à côté du sucre. Peut-être que vous pourriez prendre de nouvelles actions pour contourner ce, cet, cet automatisme, par exemple, de ne pas aller à la machine à café à, à, à 10h le matin, par exemple. Parce que vous avez identifié que comme un animal, alors que vous êtes un, un être humain super intelligent, mais comme un animal, vous êtes conditionné, ploum, ploum, ploum. Il y a des gens qui me disent, moi, j'ai faim ou je mange des bêtises lorsque je m'assois en rentrant du travail dans mon canapé. Eh bien, à ce moment-là, je leur dis, tu ne t'assois pas dans ton canapé. Tu n'allumes pas la télé ou l'ordinateur. Oh, waouh Et, et vous, allez, vous, vous allez parvenir à contrecarrer cette problématique, justement, avec de nouvelles actions.